Bonjour Terre Tous et bienvenue pour ce deuxième épisode de Chez Coin. Coins. Aujourd'hui, un savoir à Arrache, la capitale de de Calais. Musique le Beffro et chlottet -le de ville ont été construits de 1463 à 1517 pour chlottet -le de -Ville et 1554 pour le Beffro. Ils seront tous deux détruits en 1914 par l'artillerie allemande, par 69 tirs d'obus, et seront reconstruits à l'identique ensuite. Le Béfroy est de style gothique, est haut de 75 mètres, un peu le vir à des kilomètres à l'onde ronde et reste le plus haut bâtiment de la ville. J'ai l'hôtel de ville y a doucé. Ces deux bâtiments sont classés monuments historiques, depuis 1840 pour J'Beffro et depuis 1921 pour l'hôtel de ville. De plus, J'Beffrois y a inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, avec 22 autres Beffrois de chez l'hôtel de France depuis 2005. Le Beffrois et l'hôtel de ville sont situés sur le plage de Cheiro, l'une des deux plages principales d'Arache. Unique en Europe, chez deux plages d'arrache, le Grimplash et le tiot renommés à un plage de Cheiro depuis 1945, un hommage à chez Résistin de le Commune fusillé pendant la Seconde Guerre mondiale, sont reliés par le rue de l'Taillerie. Chez Plash existe depuis 7 siècles, mais chez Majon, style flahut ont été reconstruites au 17e siècle, en les harmonisant selon une Majon modèle de Grimplash du 15e siècle. Comme je Beffro et l'Hôtel-Eutvilles, chez Façade de Grimplash et de l'Tiot, ils ont été détruits par l'artillerie allemande en 1914 et ils ont été à l'identique ensuite. Entre 1919 et 1921, 52 façades d'immeubles de la plage de Cheiro, 69 façades de la grand et 25 façades de la rue de Taillerie, reliant chez deux plages, sont classées à chez monuments historiques, ce qui fait d'Arras le 7ème ville française comptant le plus de monuments historiques, totalisant 35% de toutes chez les inscriptions de ch'pas de calais. Entre 2004 et 2009, le Main Square Festival, festival et musique, il s'est déroulé sur le grand plage d'Arras. Accueillant des groupes de renommée internationale comme News, Placebo, Lenny Kravitz, Coldplay, Nika, etc. Mais et depuis 2010, le festival y a déménagé à la Citadelle. La Citadelle d'Arras, elle a été construite par Vauban entre 1668 et 1672, avec un ensemble de drapard pour protéger le cité. Entre 1896 et 1898, chez Rimparts seront quasiment tous détruits, même si des vestiges sont tout divisibles à certains endroits. Chez reste, sont inscrits à chez Monuments Historiques en 1945. Le Citadel à elle, elle a été classée dans son intégralité en 2012, après avoir été classée partiellement à Defoe en 1920 et en 1929. Elle est également inscrite à ce patrimoine mondial de l'UNESCO en 2008 parmi ses 12 principales fortifications de Vauban. Eul Citadelle n'a jamais été attaquée pendant l'histoire, contrairement à un de par exemple, et elle est appelée Eul belle Inutile. Entre 1941 et 1944, 218 personnes y ont été fusillées d'un chef-fossé de Eul Citadelle. Et depuis, une plaque est dédicacée à chez Martyr à l'entrée de Eul le Citadelle. Démilitarisée depuis 2010, Eul Citadelle devra accueillir des logements, un pôle loisir et un pôle économique. Et depuis 2010, le il accueille le Main Square Festival, permettant d'augmenter le nombre de spectateurs par rapport à Graplach, et permettant aussi l'aménagement de deux scènes, l'une à côté de l'autre. Acheteur chez le fin de la vidéo, oublie pas de partager et de mettre ta couche à l'air. Ad pour un autre épisode.